Eh bien Bonjour à tous les amis, on est le 1er janvier. Je vous souhaite une bonne année, surtout une bonne santé et prospérité dans vos jardins. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment tailler les framboisiers. Il faut savoir qu'il faut effectuer une petite taille. Vous voyez, il y a les, les anciennes pousses qu'il faut enlever. Et moi ce que je me suis rendu compte C'est qu'en taillant euh, trop court Tous ces bourgeons là qui étaient au dessus 1 mètre, Et eh ben je perdais quelques francs. framboises en, euh, sur la première récolte Ce CD des remontants Ils produisent deux fois sauf l'an dernier où ça fait trop sec Je vais vous montrer un peu tout ça Alors pour commencer il faut prendre un sécateur Bon moi c'est un baco. vous pouvez avoir n'importe quelle marque hein. et pas besoin d'avoir un gros sécateur parce que le framboisier c'est pas c'est pas très lourd alors pour voir faut bien regarder faut pas se tromper parce qu'il y a des là c'est une pousse de l'année alors moi euh, ce que je fais je compte environ euh, bon je fais ça au pif hein et là je sectionne et juste à sectionner euh, le surplus de la tige vous voyez on voit bien les bon ça pas si ça va rapprocher là c'est les yeux et quand je taille est trop court et ben ces yeux là, qu'il y avait pas mal de framboises parce que c'est vraiment cela qui font la production. Vous voyez là tout en bas c'est juste pour faire des bois. Alors pour pas vous tromper, vous voyez il y avait plein de branches là, ceux-là c'est tout de suite à supprimer et à tailler au ras, au ras du sol ce que je vais vous montrer c'est l'ancien bois alors voici ce que ça donne une fois taillé on a bien enlevé les anciens bois morts et on a laissé que du bois vivant et on aura des belles framboises au mois de juin. Je vais en profiter ensuite pour vous montrer les feuilles de chêne du smith spontané qui sont même à côté des framboisiers. On voit les tiricules de, de verre de terre. Ça c'est bon aussi allez on va aller faire un tour à l'ail un petit tour du jardin euh, là où c'était euh, où il y avait les haricots les tomates les trombolinos et là c'est des semis spontanés. on voit de la scarole et une laitue je sais plus je sais plus quelle laitue j'avais fait grainer je que c'est une étude printemps. On essaye de la ramasser avant qu'elle gèle. Bon, l'escarole, elle, elle risque rien normalement. Et vous voyez, tout ce petit monde-là, ça a pas mal né. Et on peut voir l'activité la, des vers de terre. Et là, c'est les feuilles de frêne. Il n'en reste plus beaucoup, mais elles sont bien décomposées. Alors nous voici dans le jardin où il y avait l'ail au printemps. Là c'était où il y avait l'ail cette année. Et là on a mis les fèves. Bon il n'y a pas trop de de feuilles de peuplier, mais bon il y a ce qu'il y a. Et l'ail. J'avais essayé d'en mettre un peu plus de feuilles de peuplier failli enfin, pousse bien l'ail parce que là on peut voir une différence là c'est les cailleux, et là c'est les pifs j'essaye de vous expliquer à quel moment on les on les plante pour arriver à faire de rond et le replanter l'automne d'après c'est vrai que ça fait des après des beaux spécimens si on voit bien la, la grande différence et les échalotes elles non elles doivent pas être nées parce que je les avais plantées dans le mois de décembre voilà c'est une terre limoneuse alors j'avais pu y passer à la main pour les planter les échalotes mais dans les autres jardins c'était c'était pas inondé mais, mais bon les fèves je suis bien content elles ont bien poussé là j'ai refait des des à mais l'an prochain je pense que je referai des sévilles On verra bien ce que ça donne par rapport à celle de cette année. Mais il me semble que les sévilles euh, étaient un peu meilleures. Mais bon on verra bien. Je voulais essayer de comparer cette année, euh, pas l'arrêter totalement. Alors moi je vais vous laisser sur cette vue et vous dire à bientôt. Ce sera sûrement euh, pour les SMI. Ou alors la taille de la vigne, ça dépendra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la taille de la vigne ou ou du rosier si ça vous intéresse. Selon le temps, j'essaierai de vous le faire mais il faut pas que ça gèle. Allez, à bientôt.